Oui bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 318 de Stage 1 Et nous allons jouer à un jeu, je baisse mon son, qui s'appelle Circuits Breaker Et, bah du coup c'est un jeu, alors est-ce que ça peut jouer la mettre Non, pas du tout euh, Enter to continue, c'est un jeu indépendant j'avais pas réglé mon son, putain je suis con. Alors, press enter to continue. Circuit breaker is an action packet. Top. <rire> Et Shinsa qui me parle. Top down shooters. <rire> ta gueule, Shinza. Let's get certain. Press enter to continue. You can move with the WSD. Ah oh, putain de ta mère. Ah oh, mon dieu, sauf que c'est pas du tout. Excellent. Press enter to continue. Arc crystal, arc energy, energy, energium. By power, you gain, enter to continue. When you gain a, uh, bla level up. Collect uh, all the Energium. Alors on va essayer de jouer, ça va pas être facile. Est-ce que je peux... Est-ce que je fais échapper Qu'est-ce qui se passe Ah oh, putain, je peux pas. Bon, alors on va se marier les gens. Alors, c'est W, Z. Je vais être un, un grand handicapé, je vous préviens tout de suite. C'est juste totalement inversé, quoi. Shooting your dupet energy. Use your weapon to destroy this robot. Oh, putain. au putain. Je vais pas y arriver, ça va juste être pas possible les gens. Euh... Et nous, revoici sur Circuit Breaker, on va pouvoir euh, recommencer notre vidéo. <rire> on recommence, voilà, donc on a présenté le jeu. Circuit Breaker, bonjour, bonjour, bienvenue, bienvenue. Et j'ai configuré mon clavier en... Ah, en azerty. en fait en qwerty. Donc voilà, hop, et on peut tirer comme ça. Allez c'est parti, on va pouvoir vraiment s'amuser Il est dorénavant, je, je configurer mon clavier en anglais, j'ai dû installer la langue anglaise sur mon ordi. N'y était pas. Uh, you can shut. Excellent. Et parti. Cristal. Allez, on va récupérer les cristals. Hop, comme ils nous ont demandé. Eevee meshingan. Allez, on va détruire les robots. Level down. Good work. Uh, press shift to shield. Shield cost énergie Alright uh, 1. Uh, All right to, uh, enjoy the game. Press enter. Eh ben c'est parti. Main menu. Oh ta mère, il était là le menu. Alors. Option. Ok, je peux pas cliquer. T'es sérieux, là Est-ce que t'es sérieux, le jeu On est vraiment sur un truc de ouf, là. Alors, Sud Max, Full Screen, Go Back. Les contrôles sont un truc de ouf, quoi. Bon, bah on va rentrer en mode arcade. Je peux pas y aller avec la souris, quoi. C'est un truc de fou. On va prendre Aldo Machine Gun. Euh, continuons Press start to begin Ok Et eh bah ben c'est parti Allez parti on va jouer à ce jeu Je sais pas quoi ça peut servir tout ce truc. Il hmm. est ah, des cristaux là, il est des cristaux, il est des cristaux. On peut jouer à plein apparemment, c'est un jeu, où on peut jouer à plein, plein, plein, plein. Ouh, je me fais tirer dessus, je me fais tirer dessus, c'est un truc de ouf. Je m'en suis pris plein la tranche. Alors, il me reste vraiment pas beaucoup de. Ok, on a passé le level. Ok, j'ai pas tout compris, mais c'est pas grave. Allez, on est des ouf. Oh putain, putain, putain, ça chie de la merde, ça chie. Oh putain, putain, putain. putain. J'ai gagné beaucoup de. Beaucoup de. Ouais, c'est vraiment des... Euh... Ouh, je suis mort Ouh, ils m'ont tous tiré dessus, ça fait mal, ça fait, ça fait très très mal. ivy machine gun, j'imagine que ça améliore mon arme. On va pas se faire d'illusions. Et eh bah ben, c'est sympa, le. J'ai vraiment juste un peu du mal au niveau des... Des... des commandes. Oh putain! Putain! J'ai vraiment beaucoup de mal avec les commandes. Euh, donc c'est un jeu typiquement bah, arcade. Hein. Hop! Yo Allez, parti, parti ça va, Je pense que ça va devenir bah, de plus en plus dur, c'est le but d'un jeu. En fait, ça fait super peur parce qu'on a aussi les... On a aussi le... Le... Oh putain, il y a plein de machins. Oh là, je suis monteur level, je suis monteur level, je suis monteur level, c'est bien, c'est bien. Je suis encore claqué Ils m'ont tué ces bâtards Ouh ils m'ont tué Et eh ben voilà je suis mort, je suis mort et c'est super chiant parce que ça fait mal aux mains. Mon dieu, je vais essayer de rapprocher un peu le clavier. C'est pas la joie. Hein. Prestart, tout continue. New challenge à la cap. J'aurais juste aimé pouvoir jouer soit à la manette, soit à soit c de la souris. Que là, là c'est pas facile. Hein. Main menu, alors score attaque, on va essayer le deuxième mode, on va voir ce que ça donne, un player, short circuit, Bah bon, on va changer, on va prendre Shelby cette fois-ci, press start to begin, c'est parti, oh putain, ah oui il a pas, la même, il a pas les mêmes armes, gagner un peu de la life. Ah bah j'ai pas été touché donc euh, ouais, j'ai pas besoin de regagner de la life. Alors du coup lui il a plutôt, voilà, plutôt fusil à pompe, plutôt des tirs beaucoup plus... Euh, beaucoup plus... Hein, beaucoup plus courts. Et j'ai pas envie de dire comme ma parce que ça n'a pas de sens. J'arrive à mourir quand même sur celui-là, c'est chaud. Je trouve que c'est vachement chaud quand même de crever sur celui-là. Allez, on va passer sur l'autre. Ok, ok, on fait perdre de la vie pour rien. Putain, il arrive même pas à claquer en une fois quoi. C'est quoi ce vieux drone là On dirait une sorte de composant industrie. Yelle, yeah, level down. T'as les bleus quoi. Il même pas à y en une fois alors que suis censé avoir une sorte de. Le mec il peut me tirer dessus tranquille quoi. À distance, tranquille, tranquille, tranquille, tranquille. Mais c'est quoi ce drone à la con là Ah, putain, me touche en plus Oh, c'est quoi ça C'est quoi ce bordel C'est quoi ce bordel Qu'est-ce que c'était que ce gros bordel de monstre <rire> C'était... On était... Ouais, on était en, en... En super attaque de ouf, donc en fait, c'était vraiment, voilà... Ok ça fait super beaucoup bruit quand j'ai posé mon mobile. En score attaque. Ouais ça fait pas semblant. On va essayer de prendre un autre, un autre joueur. Histoire de bah lui par exemple là Samson avec son gros bazooka. Euh... <rire> Et bah c'est parti, pré start Oh putain c'est quoi ça Ça tire que dalle ce machin Ça tire moyen ça. C'est de la merde. C'est un petit peu moisi quand hein. Enfin, je dis ça, je voilà. C'est ce que je pense. Ça. Yo, on va essayer de les avoir. Yo, yo. Oh putain, faut aller à droite. C'est pour changer un peu d'habitude. Euh, là c'était juste comme ça. Ok, elle est partie, on va à droite. Score attack. Donc là ça va chier. J'espère qu'on va leur éclater la gueule. J'aime bien cette arme. Elle est sympa. Comment je leur éclate la face quand même avec cette arme La merde. Ouh, par contre là je vais me cliquer. et comment ils font mal J'ai dû oublier les trucs là. Oh putain là ça va chier, je sens que ça va pas tarder à chier, à chier sévère. Oh putain je suis encore claqué, je suis encore claqué. C'est quoi ce gros merdier là C'est quoi ce gros merdier le nombre de morts que je viens de faire Ouh, bah c'est au niveau suivant, on n'y était pas, pas arrivé avec l'autre. Ouh là ça va chier, Ouh, je sais pas pourquoi je sens que ça va chier. Ouh ça pue la merde, oh ça pue la merde Et voilà Je suis mort, j'ai perdu toutes mes vies On va s'arrêter là pour ce jeu J'ai oublié le nom euh... <rire> Voilà je vous le dis clairement, c'est pas la peine que je cherche, je l'ai oublié Enfin bref d'ici là Bah j'ai envie de vous dire portez vous bien Même si je vous ai pas encore dit que c'était la fin de la vidéo Je vous ai dit par contre qu'il faut que Vous me laissiez un commentaire sur ce jeu là Moi je l'aime bien C'est un jeu on va dire arcade hein, voilà Typiquement bon c'est juste un peu les contrôles qui sont un peu voilà, un peu mal aux mains, il faut configurer son, son, son PC en anglais. Avec Windows 10 c'est assez facile maintenant quand même de, de switcher de l'un à l'autre, on comprend ce qu'on fait, on comprend que ça va changer le, le clavier. Pas de surprise, j'ai moins peur d'oublier après. J'ai envie de vous dire, euh, laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à aimer, à vous abonner, à partager. On se retrouve très bientôt pour deux prochaines vidéos de. Deux de pas, pas le chiffre, hein. deux comme deux, deux, deux, deux, deux prochaines vidéos, deux, deux prochains épisodes. Et, euh, et puis d'ici là, portez-vous bien. Et puis là, je peux vous le dire, là ça marche.